Ceci est mon deuxième site sur lequel je mine des BNB et que je gagne des BNB chaque jour. Je vais vous montrer comment je fais. Donc je vais vous laisser le lien dans la description et dans mon canal Telegram. Euh, je vous invite à intégrer notre canal, mon canal Telegram parce que là-bas nous échangeons beaucoup. Il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui présentent leur opportunité de comment gagner l'argent euh, sur Internet dans le forum là bas donc vous devrez y intégrer parce que vous aussi si vous avez des opportunités vous pouvez le partager dans ce forum là ok donc passons au but du sujet donc lorsque vous allez cliquer sur le lien vous allez donc ouvrir votre tross wallet moi j'ai cloné un de mes tross wallet pour pouvoir vous montrer comment se fait le minage alors vous allez devoir vous connecter sur votre tross wallet Là, après, vous avoir connecté ce, ce porte-monnaie que vous voyez, c'est nouveau. Je viens de le créer. Donc, euh, je vais seulement monter la vidéo après, je la supprime. Donc, vous allez cliquer ici sur DAPS. Et le lien que vous avez copié, vous allez le coller ici. Appuyez long. Vous faites coller. Vous tapotez une fois sur le lien. Pour que le clavier s'ouvre et vous cliquez ici. Pour valider le lien voilà ici là vous allez changer le réseau d'accord et en smart change vous le changez en smart chain bien smart chain ok voilà, pour la première fois que vous allez connecter, vous allez cliquer sur le lien. Il va vous demander de connecter votre euh, portefeuille. Donc, vous allez cliquer sur connecter. Parce que BNB mineur souhaite connecter votre, à votre portefeuille. Oui, cliquez sur connecter. Donc, vous cliquez sur Start No. Cliquez ici sur Start No. Démarrer maintenant. Voilà, donc après avoir cliqué sur ça. Vous voyez, votre adresse BNB est détectée automatiquement ici. D'accord? Donc, vous allez maintenant défiler. Défiler ici. Vous allez donc euh, mettre ici le nombre de BNB que vous voulez miner. D'accord? Moi, euh, tout à l'heure, je vais fermer cette porte-monnaie. Je vais vous ouvrir mon deuxième porte-monnaie là où je mine avec. Donc, ici, seulement, je vais vous montrer seulement comment... On vous inscrire sur la plateforme donc c'est ça donc euh, je suis revenu sur mon, euh, mon portefeuille c'est que j'utilise pour miner le, le bnb alors ici comme vous le voyez voilà mon contrat voilà ce qui se trouve actuellement dans mon portefeuille voilà le nombre de bnb qui se trouve actuellement dans mon portefeuille d'accord donc c'est pour dire quoi parce que ce matin je viens de faire le retrait c'est pour cela que j'ai vidé ça ici c'est le montant que j'ai miné maintenant comment faire le minage arrivez ici ici vous allez cliquer pour mettre le montant que vous voulez miner moi j'avais mis 0,02 bnb c'est ce que j'avais mis d'accord c'est ça qui m'a qui mis et cette puissance là donc non seulement ça Lorsque j'ai cumulé pendant 2-3 jours, j'ai cliqué ici pour réinvestir, d'accord, j'ai cliqué ici pour réinvestir, c'est ça qui a augmenté la puissance, d'accord, ce n'est pas seulement les 2 BNB que j'ai mis, les 0,02 BNB que j'ai mis qui m'a donné cette puissance, j'avais déjà commencé avec, je pense, 0,003 BNB, je pense, et je me rappelle plus du montant parce que j'avais fait tellement ça ça a duré et j'ai oublié ça donc c'est la semaine passée que je me suis rappelé je suis revenu sur ça j'ai augmenté 0,02 bnb d'accord et trois jours après j'ai cliqué ici pour réinvestir et aujourd'hui j'ai cliqué ici pour retirer la récompense et pourtant déjà depuis ce matin vous voyez ce que j'ai commencé pas à gagner déjà depuis ce matin bon Maintenant, quand vous cliquez sur ce que le montant que vous voulez recharger, vous allez cliquer sur Boy Power. Voilà, vous voyez ici, il me dit fonds insuffisants. Maintenant, quand vous aurez des BNB dans votre compte, vous allez cliquer sur Boy Power et vous approuvez la transaction. C'est tout. Nous allons, passer, euh, nous allons passer au retrait. Et je vous rappelle que c'est le deuxième retrait que je suis en train de faire maintenant. Parce que j'avais fait le premier retrait. J'ai oublié de, de filmer l'écran pour vous montrer euh, réellement le, le fonctionnement du retrait et pour vous prouver que ça paye. Donc, c'est le deuxième retrait que je vais faire aujourd'hui. Donc, ce qui fait que aujourd'hui maintenant, ça fait le... Je pense le huitième jour. Oui, le huitième jour aujourd'hui que je vais faire le deuxième retrait. Sinon, quand j'avais investi premièrement, j'avais laissé quatre jours. Quatre jours et c'est le cinquième jour que j'ai fait mon premier retrait. Maintenant, aujourd'hui, ça fait huitième jour que je vais faire un retrait. Vous pouvez retirer chaque 24 heures. Moi, j'accumule pour plusieurs jours. Pourquoi Pour pouvoir payer le prix de gaz qu'une seule fois pour le retrait. D'accord Et donc, euh, la première fois, d'abord, quand j'ai reçu les, les récompenses, je les ai réinvestis. Je les ai réinvestis en cliquant ici. D'accord, je les ai réinvestis en cliquant ici et en payant. Quand vous cliquez ici pour réinvestir vos bénéfices, vous allez payer le prix du, du gaz. D'accord, je pense que quelque chose de 0,015 euh, centimes. Ici aussi, si vous cliquez sur reward, ça dit récompenses, re recevoir les récompenses vous allez payer aussi quelque chose de 15 centimes d'accord donc aujourd'hui je vais faire le retrait je fais le retrait donc je, je vous rappelle quand vous, vous cliquez sur réinvestir vous allez voir que ici le montant change ça augmente d'accord ça augmente Et pour moi c'était pas comme ça quand j'ai cliqué sur réinvestir après quatre jours de ménage, j'ai cliqué sur réinvestir voilà Ma vitesse a augmenté donc aujourd'hui je vais faire le retrait juste pour vous montrer que le, le site paye. Je clique maintenant sur Tech REWARD, recevoir la récompense. On patiente, vous voyez, ça n'atteint même pas 15 centimes parce que le montant que j'avais retiré la dernière fois c'est beaucoup plus élevé que ceci donc. Ici, c'est 10 centimes que vous aurez à payer pour recevoir votre récompense. Alors, vous allez cliquer sur « Approuver » pour payer les frais de gaz. Donc, vous devrez avoir quelques quelques pièces de BNB dans votre compte, dans votre compte pour pouvoir, euh, comme vous le voyez, « Transaction 5 »,« Transaction envoyée ». Regardez bien ce qui va se passer tout à l'heure. Vous voyez Voilà. La récompense a été déversée sur mon compte. D'accord Et quand vous voyez ici, vous allez voir que le, bien, le, le montant de BNB qui était dans mon compte a augmenté. D'accord Cela va ça n'atteint pas 0,1. Donc, voilà. D'accord. Donc, euh, Comme vous le voyez, je vais vous montrer les le preuves de transaction. En allant sur le portefeuille. Et on va aller maintenant sur BNB. Donc regardez bien, voilà ce que j'avais avant. D'accord Maintenant, vous voyez, ça a monté. Ça a monté. D'accord Parce qu'on vient de faire un retrait. Donc, regardez ici. Vous allez voir la transaction. 7h38. Bon, regardez en haut ici, vous allez voir 7h39. Donc, voilà.